Plus qu'une mesure phare, j'ai la conviction que nous sommes en train de vivre une période exceptionnelle où le numérique est en train de créer des ruptures sur tous les codes de la vie en général et qu'à ce moment-là, il y a une véritable opportunité pour recréer une égalité professionnelle mais elle doit venir le plus en amont possible par l'éducation. J'ai vraiment la conviction que, en éduquant plus, en formant plus, on arrivera à reconstituer une égalité professionnelle.